Est-ce que nous connaissons aujourd'hui, pendant que je parle avec nous là, pas de blindés qui dans la Pagan ken ki nan zone bicentenaire là. Ils ont été tout blindés. toute disposition que tu prends, positionné, franchi dans une série de zones stratégiques, tout le bagage est tombé pour que ma parle là. <laughs> Son pays difficile. De son pays difficile. <laughs> Parce que, j'aime dire, non. C'est une diversion qui a fait qui dit que, eh, Miso, M. à l'aise, il n'y a pas village. Miso, il n'y village. Parce qu on, qu on, qu on, qu on proche, monsieur, dit que, si vous avez là. Il faut y y là pour combattre. Il ne faut pas déplacer. Et m'pral confirmer, monsieur village, c'est à partir de cette image. Le sur le sous TikTok, qui ça, monsieur, fait Monsieur tente barré piscine. Monsieur mettait téléphone près. Et ça, elle parle de neg. Comme s'il font zoom sur le téléphone nan pour le parle. Là, sous TikTok sur TikTok. C'est exactement là, qu'on tu regarder là, a a de, où elle là Ouais, là, c'est piscine, monsieur. Ça me donne un là c'est piscine monsieur caimon ke le prend craser le volol craser pour le faire piscine et qui sa va le confirmer caméra regardez dans tête bon caméra et c'est même vous gade, dans même image piscine non ou même caméra ça li li pas yon là ou prendre un petit kwa, un ti ba point soleil ça c'est iso qui boit piscine c'est ça que fait le monsieur sur TikTok à partir de cette image me va le confirmer que monsieur va déblazer Mouen confirmé, monsieur dans d'un village. Parce que l'image, ça, c'est exactement, quand monsieur lié là, dans un village là. Monsieur là, dans un village là. Donc, monsieur fait va et vient. Village en dans, bon village là, dit village là. Traversé, arrivé dans Matissan 2, 4, etc., rentré, sorti. Parce que, pas bah trop pression en bas. Eh bien, la société, écoutez. Donc, il y a peut-être déplacer. l'autre bagarre qui vient de présenter, l'autre gang yo pas kapote renfort y'en dans les village, parce que tout nè obligé à suivre les zone yo. Gou l'avine pas descendre. kanaran pas kapote renfort et gen anpil zam monsieur genyè qui n'amen de kanaran yo, lè que goumen költevoye ranfoye, nèk sa yo pas gen ta retourne, ak zam sa yo dans les village. <laughs> la yo, Bill. Eh bien, la société, malgré toute disposition que te t'es par exemple, nous la image, ça même que mission d'un village, et la police, ouais, mission d'un village, ouais, mission d'un village. Mais gon mune mettez go pa fait pas facile. Même si yon avez mécanique l'a pour t'aider pas facile. Ils a utilisé une stratégie pour attaquer le village. Ils a tenté de faire des tech ballroom. Et ceci est tellement vrai. Nous avons montré une image de ça. Nous avons dit que, effectivement, toutes ces gars de Wenegui, les ils ont bloqué, y a la police, ils sous le centenaire, ils en bas. Ça dit toute zone yo, y portay, di tout zone de ça. C'est aller après le portail. Ça dit toute zone de ça. La police, c'est commencé à contrôler la situation dans le périmètre de et par exemple, quel monde qui a traversé cette zone La police a contrôle là. Et bien, pendant ma parole-là, je dis, qui est eh, le jour de dit qui c'est le 9 mai 2023, la police nationale d'Haïti, en bas de France LB, n'a été toute blindée en bas. Prétextant que, vous ont étudié l'autre stratégie. Pour yon vina à d'autres plans d'opération. Et en, en réaction, immédiatement blende ou kit en bas, Mano équipe de soldats vient dans la ou à fait chaud parce que pas de policier en bas. Exemple qui simple. Pour y sa pas de jam faire réaction ça depuis semaine dernier, Parce que policiers te en bas. A dit même si ou n'êtes pas remarqué yon présence constante policière sous toute route matissant mais policier était là il était dans des points stratégiques immédiatement blindé au déplacé mano prend quelques soldats il vient faire chaud dans la rue et puis tout on garder. Oh, est notre... le monde capable de notre club blindé au décide bon pas la police on qui le blindé au euh, sorti en bas France j'aime de ça. France albe pas d'Haïti non Bon, il y a deux options parce que famille Monsieur, là, ils Mais je me mais est-ce que dans contexte-là, est-ce que c'est famille Monsieur vraiment qui sont venus seulement Il faut ça. Et pas oublier pa Parce que, bon, du groupe à quelqu'un qui est lié, mon cas analyse il ne doit pas forcément ça. Mais en matière d'analyse, mon cas f'analyse, il ne doit pas avancer. Yo levé blende yo après des blousards qui passaient kanapé Canapevé, côté yo t'as parlé pour changer inspecteur. Ya. Bien que mte explique une raison, an, mais attention, est-ce que par une coïncidence Parce que c'est même inspecteur ça qui vina, qui rêve le mouvement Bois-Caléa. N'est-ce qu'il y a pou pour changer Jusqu'à ce que peuple a levé kampe. Attendez, <laughs> oui, peuple a levé kampe. Et puis, dans demain matin, qui donc jodi a, y'a oué te tout blendet te positionne pour attaquer village yo. Qui ça ne comprend? Bon, garantie, à pas même. D'ailleurs, information m'gèn qu'une machine qui rentre sous gon avin jodi dit à même. Ça dit pas étonnant de demain, n'a pas commencé à recevoir plein de monde qui a kidnappé encore. Qui ki ça ne comprenne? ou pas premier bandit a yon kap dirige nous York. <laughs> Est-ce que nous pas constaté premier bandit premier chef gang c'est se qui kap dirige nous Et décision sa preuve d'où c'est après visite LB à New York aux états unis Est-ce que visite LB a te vigné seulement dans l'idée ou te ou famille? Ou bien c'est ton visite pour te vigné pour un l'Ord? Nous pas qu'on ne, pas questionné, parce que LB monsieur Pat Haïti monsieur de New York est-ce que dans la visite monsieur New York là c'est ton visite pour TV venir la famille ou bien c'est ton visite guidée? son l'autre gars de se recevoir ah tous ces résultats mettez fatras sur c'est la OK et And... Je salue quel de madame Annette qui est à l'étranger. Et je dis, je ne pas payer tout autant que je mettre moins okay? oui, <laughs> yeah, oui, non, va de 70 dollars. ne pas, moi oui c'est moi tout le monde a ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et les gumènes ont pris les commandes de la police qui ont été privée qui même assisté des policiers qui vraiment de la plus mauvaise manière, tragique, les qui est qui sont les qui ont la les qui sont qui Ce on n'a pense pas que de ne bénéficier des radis qui ont bénéficié, qui ont bénéficié, qui ont fait le sauté. De vous faire ou faire attendre. De vous faire ou faire attendre. Parce que ça, le fait là, soit elle fait aujourd'hui là. la... Parce que imaginez autre de manière tactique. La police n'est pas absente absent, en aucun cas. N'est de faire le en aucun cas. Non. Entre la société, entre la société, une très une bataille, une résistance, la police va pas de trait, parce que la population est elle, société est elle. Donc, on pas faire légumes lié de pas faire de pas de choses. pas faire de pas pas de pas de pas pas pas mais après, il va y avoir des dans la cible, si vraiment c'est son scandale. Ah ouais, ma dit, ne pas un grosse il y population bouquée avec kidnapping. population qui a dit en repos avec sa nourriture, des milliers de qui pour nous avec les mes amis, nous prenons chaud. Cette population, font se dès le on dit, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, tête pour la police là encore elles sont monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, avec monsieur le policier, le policier perdant, ça c'est clair. Est-ce que c'est détecté, du a dit mon le policier a de il ouais. Ou a les il de dit, Pendant a dit, a règlement, il a a dit, il il a dit, il a c'est un a dit, il a dit, il a dit, il a dit, a un il si a fait un conflit d'intérêts. Moi, je vous tout à c'est les États-Unis, un pays qui est riche, pays pour dépenser, ils à on a fait un capitaliste, on a fait le marché. Mais les États-Unis, ils ouais. ont fait des Ils ont nous servons la justice. militer l'autre C'est le meilleur voyage la chercher aux États-Unis. qui sont pays riches. en des vols, nous, mes amis, qui hélicoptères. acheté plusieurs hélicoptères. Nous, on vit nous, nous, 30 ministres, gangsters, conseils, si conseux-là, mes amis, on profite pour nous dire que de rupture côté que nous allons mettre en accusation, ça nous a les PHTK pour 12 ans de crimes de sang et crimes financiers pour grâce aux exemples. Parce que c'est par un pays qui a bien marché là. Je vous dis à l'heure. C'est Haïti a bombali, a plein de Philippe, qui est le Brésil, qui est l'Argentine, les États-Unis, c'est des pays qui vous traînent le monde devant la justice. Nous mauvais coup dans le règlement de là. Il faut l'apprendre, puni malade, il sait tout. Donc il faut l'appeler, il prend prison, il faut mal de ma télé, il faut comprendre. Ouais. Euh...